Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de l'indépendance des mains et du rythme au piano. Alors je rencontre pas mal de personnes qui ont du mal à ce niveau-là, donc pour synchroniser les mains ensemble, euh, lorsqu'il faut jouer un rythme qui n'est pas forcément simple. Et donc j'aimerais déjà dans un premier temps vous donner quelques conseils pour euh, parvenir euh, eh bien, à progresser et donc à jouer le rythme en question euh, que vous aimeriez jouer. Alors déjà, ce qui est très important, ce qui est essentiel, c'est de savoir de quoi on parle. Et donc, il est primordial de savoir lire le solfège rythmique. Euh, il existe un tas d'outils dans le commerce euh, pour apprendre le solfège rythmique, qui va vous permettre donc de, de lire une partition et de mettre en place euh, une partition, évidemment. Et donc, il existe par exemple un logiciel de type EarMaster, qui est très bien, qui est un véritable logiciel de formation musicale et de développement de l'oreille. Donc, je vous recommande ce, ce logiciel, EarMaster. Et voilà, Il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres moyens d'apprendre le solfège rythmique, mais c'est déjà de savoir de quoi on parle. C'est très important. Et même chose, bien sûr, pour euh, la lecture de notes, euh, ça va de pair. Euh, donc déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler absolument par étapes. Que vous jouiez avec ou sans partition, dans le cadre d'une composition ou d'une improvisation par exemple, le travail il est quasiment le même. Donc vous devez premièrement séparer deux éléments principaux pour arriver à donc à maîtriser le rythme et dans son ensemble à maîtriser une œuvre. Déjà, premièrement, vous allez faire un travail de rythme, c'est-à-dire que vous allez vraiment enlever et séparer le côté rythmique du morceau et le côté, donc, les notes, l'harmonie du morceau. Concrètement, par exemple, si vous avez, alors je vais prendre un exemple vraiment simple, vous avez dans la partition euh, des noirs à jouer et à la main droite des croches, soit sur les genoux, soit juste avec deux notes, vous allez taper le rythme de la partition à la main gauche et à la main droite. Et ce qu'il faut faire, déjà, c'est commencer par jouer le rythme, par exemple, d'une seule main, donc par exemple la main gauche, puis le rythme de la main droite, séparément, puis ensuite, mains ensemble. Et une fois que vous maîtrisez bien le rythme, que, que c'est fluide, vous pourrez rajouter les notes. Et là encore, on peut travailler par étapes, c'est-à-dire que vous pouvez déjà prendre le temps de lire les notes de la partition au préalable, donc juste faire un, un travail de, de solfège, et ensuite, donc le jouer au piano même ben pourquoi pas sans rythme et ensuite rajouter le rythme donc vraiment le, le fait de travailler par étapes c'est important parce que souvent le défaut que l'on a euh, généralement c'est de mettre la charrue avant les bœufs et euh, eh bien voilà on veut courir avant de pouvoir marcher et souvent ben on tombe parce qu'on veut aller trop vite donc euh, c'est pas une faiblesse que de travailler par étapes au contraire euh, ça permet de travailler en profondeur et de bien comprendre l'œuvre, et de ne pas faire d'erreur Alors un autre conseil c'est de travailler par petits bouts, c'est-à-dire mesure par mesure, et plus c'est complexe et plus il va falloir faire finalement un focus et se concentrer sur des petits bouts donc de, de la partition. Ensuite, un autre conseil aussi c'est euh, de travailler très lentement, d'abord sans métronome, essayer d'accélérer un petit peu, et une fois que c'est bien fluide, uniquement travailler sur le métronome. Alors pour illustrer cette méthodologie, je vais prendre un exemple tout simple admettons vous avez une partition où vous devez jouer un rythme en noir donc à la main gauche donc des noirs à la main gauche et des croches à la main droite au niveau des notes ça va être très simple on aura do sol do sol en noir à jouer à la main gauche et par exemple des croches à la main droite sur do mi sol en accord donc ça nous fera donc on va le faire sur une seule mesure donc la méthodologie est la suivante. On ne va pas jouer d'abord les notes. On va jouer soit le rythme sur les genoux, ou alors on va choisir deux notes au clavier. On va prendre les dos, par exemple, et on va jouer d'abord le rythme. Donc Déjà, on va commencer par le rythme à la main gauche. Donc Je vais mettre un métronome directement, parce que l'exemple, le, bien sûr, est simple, mais il faudra, pour des rythmes complexes euh, ou, ou que donc vous voulez mettre en place, euh, travailler d'abord lentement sans métronome vous accélérez un petit peu et ensuite, vous mettez le métronome pour être prêt, bien précis. Alors, c'est parti. Je vais jouer donc le rythme à la main gauche. donc C'est juste des noirs, hein, donc très simple, tous les temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc je fais ma mesure en boucle. Hein. Là, aucun souci. Maintenant, je vais jouer des croches à la main droite. Donc là, vous voyez, je suis, allé un, petit peu, je suis un peu rapide au niveau du métronome. Hein. Il faudra jouer d'abord très lentement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et Une fois que ça c'est en place, vous commencez le travail donc de mains ensemble. Encore une fois d'abord sans métronome. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et Et c'est uniquement après que vous allez rajouter donc les notes. Donc 1 et 2 et aller vite mais c'est juste pour vous illustrer la méthode. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.